Salut, salut, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vais vous montrer à quoi ça sert Powerpoint. Celui qui ne savent pas à quoi, à quoi ça sert Powerpoint, mais, mais, mais je vais vous montrer maintenant à quoi ça sert Powerpoint. Je vais vous montrer ça, d'abord prenez ça je, et, et je vais faire comme par exemple un un, un mot, je fais, je fais, salut, voilà, salut, et on ne voit pas la majuscule, ici, il faut sélectionner, et cliquez, voilà, regardez, ça en gras, regarde, qu'est-ce que ça fait, voilà, regarde, l'original, et voilà, ça rend gras. Et même, il y a italique. Euh, euh, ici, là, italique. Ici, comme avant. Voilà, on, tu peux faire gras italique. Et alors, voilà, il y a souligné. Il te rend souligné. Souligné italique. Il y a souligné italique gras. Il y a souligné. <rire> grâce, souligné grâce seul et aussi souligné, souligné avec italique seul. Voilà. Et même il y a barré. Voilà, barré, barré, souligné. Voilà. J'enlève ça. Et voilà. Allez. Alors, alors ça, ça veut dire, euh, ça, je vais vous montrer avant ça. Alors, euh, je vais vous montrer, vous allez bien regarder l'écriture. Ici, vous allez voir bien, voilà. Ici, comme par exemple, Apple Channel, voilà. Voilà, qu'est-ce que ça a changé. Vous avez vu qu'est-ce que ça a changé. Voilà, je rends... Euh, euh, euh, euh, euh, l'écriture en angérie. Oh, Origine, original ou bien normal et ici appel chantry voilà et ici si même il y a des choses qui a une flèche ici une flèche là ça veut dire que ce que tu vas faire alors ici comme par exemple je fais aller r 2 je fais comme par exemple light voilà et light et ici il faut rester toujours sélectionné il ne faut pas enlever la sélection alors, euh, cliquez sur rouge et ça voilà. Ça vous bien, vous pouvez faire ici et ça vous vend tout ça. Et par exemple, du thème, les couleurs euh, de la présentation et aussi des ça comme ça. Voilà, autre couleur. Euh, voilà, cliquez sur autre autre couleur. faut j'attends jusqu'à il arrive un tableau. Voilà. Ça sortait. Ici, tout d'abord, on fait le premier. Ça te sorte une, une, une roule. Une roule de couleur. Et, et aussi des. Ici, ça veut dire comme ça. Et aussi, ici, je vais rendre. Ça, ça veut dire ça, il est original. Il est original. Alors, voilà. Original, tu peux faire RVV, voilà. Voilà, comme ça. Aussi, comme ça, voilà. Et aussi couleur TCL. Voilà. De l'arc-en-ciel, ça, c'est de l'arc-en-ciel. Voilà. Allez, j'enlève sur ça. Et je fais, voilà, des photos. Voilà, comme ça, appel c'est l'original, fait tes développeurs. Voilà, ça te sort euh, toutes les couleurs. Voilà. Et aussi, pastel. Voilà, toutes les couleurs en euh, parlant. Aussi, couleurs sécurisées. Ouais, voilà. Voilà. Ça te sort toutes les couleurs de de l'arc-en-ciel, ça te sort mais mais mélangeant. Voilà au blanc jusqu'au au mauvais. Et alors ça, ça veut dire comme la balle, comme comme ça ressemble à elle, mais mais ça alors spectre ça c'est l'original. Ça c'est le noir alors spectre. Voilà, il y a juste un. Et si, et si vous avez un autre, euh, dites-le moi dans les commentaires. Voilà. Et on enfin fait les crayons de couleur Voilà. Il y a toutes les couleurs, mais, mais il, y a, il y a des noms ici. Oh, ici. Voilà. Et je choisis comme par exemple ça. Et tu cliques euh, sur OK. Voilà, as, ça te fait la couleur que tu fais. Alors, euh, et ces boutons-là, ça veut dire euh, que, ici, tu peux le déplacer ici, ici, sans problème, euh, le, le déplacer sans problème, voilà. Mais ça, ça ressemble, celui-là, ça ressemble. Et ce bouton-là, on doit, ne on doit pas le faire, parce que, comment, je ne sais pas à quoi ça sert. Alors, euh, voilà, je, je vais faire... Euh, ça. Alors, euh, je vais vous montrer une autre sauce. Ça. Je vais vous montrer ça. Si vous avez ça au Windows, mettez-les-moi mettez dans les commentaires. Voilà. Je prends comme par exemple celui-là. Voilà, ça te sort euh, comme ça. Mais, mais pas la couleur euh, que tu veux. Voilà, ça te sort euh, comme ça. Et aussi, voilà. J'essaie de mon l'air ça importé ici importé un un porter ça régionaliser, il faut pas le toucher on passe maintenant on va devoir l'onglet format voilà ça c'est la remplissage bien les faits regardez le remplissage alors on passe au thème je vais faire un peu plus vite alors voilà voilà regarde qu'est-ce que ça change alors, euh, ah, même il y a ça de dans tes présentations enregistrées. Voilà, bon, c'est mes présentations enregistrées. Et ça, les présentations originales, ça, là, leur thème. Et voilà, je choisi ça. Non, pas ça. Ça, c'est très compliqué. Pas ça. Cravate noire. Salut. Alors, euh, alors je vais vous montrer une autre chose euh, que je n'ai pas encore fait, que je ne vais pas encore vous le montrer, voilà, ce bouton là, ça veut dire comme 18 ici, comme par exemple tu fais 36, euh, je vais dire pas 32, 36 plutôt, et même tu peux faire euh, comme ça, et voilà, ça te sort, euh, voilà comme ça, tu aura ici. petit Et alors, euh, tu peux, je vais, je vais vous montrer une autre chose, voilà. Voilà, ici si, voilà, comme ça, je vais vous montrer, je croyais que c'était ça. Ça, ça allait. Alors, on passe en thème, mais toujours. Euh, et regardez comme par exemple, couleur, voilà, regardez, cravate noire. Mettez comme par exemple, ciel. Voilà, ça change, vous voyez je vais rendre le voir parce que ici c'est très difficile. Voilà. voyez bien ici les signes. Voilà, comme ça. Vous allez voir bien. Voilà, je fais été. Voilà. Ciel plutôt. Là. Regardez qu'est-ce qu'il y avait. Oups. Oh, c'est celui-là. Alors, claret. Voilà, ça se change. Mais. Mais ciel. Regardez, il y a jusqu'ici. Alors, euh, mais c'est pas grave, mais ça se sort pas ici, ça se sort juste des signes bleus. Et alors, euh, on clique sur police. Ça veut dire euh, la couleur que ça, regardez. Non, pas ça. Regardez, vous allez voir bien, cliquez pour ajouter un sous-titre. Voilà, ça se change. Les, les arrière-plans, voilà. Regardez. Voilà, ça c'est très noir. Voilà l'original. Et voilà, celui-là. Je vais voir euh, un peu très, voilà, comme ça. Le nouveau, euh, voilà. Et alors, euh, je clique euh, sur tableau, voilà, ça te sent pour tes tableaux. Et ici, ça veut dire comme 2 deux fois deux. Voilà, et si tu écris, voilà, tu écris quelque chose comme... Et alors, je... Euh, je fais comme ça, voilà. Ici les remplissages, ici, ici des remplissages. Alors ici, ça veut dire que tu veux dessiner, voilà, regarde. Et penser, ça, ça veut dire voilà, voilà ça, ça te, voilà ça t'efface. Allez, voilà ça te s'efface. Je enlève la souris. voilà on fait graphique. graphique regardez comme je fais colonne et je fais ça ah oh, je, je dois pas faire dans excel je les graphique j'ai pas besoin de excel ça va encore me me déranger avec pardon je croyais il faut il faut utiliser Excel pour, euh, pour les graphiques. Ok, voilà. Les graphiques, il faut faire dans Excel. En général, SmartArt. Ou voilà SmartArt, ça ressemble comme dans graphique. Voilà. Comme ça, mais ce n'est pas comme l'autre. Ou Voilà, par exemple, celui-là. Voilà, texte, texte, texte, image. Voilà une image ici. Là, je vais l'effacer et ça, effacer et ça. Alors, voilà. Voilà, je fais comme ça. Alors, euh, transition, ça veut dire, regardez, qu'est-ce que ça arrive. Voilà, comme par exemple, pousser. Et tout d'abord, il n'y a pas une, une autre diapositive. Je dois cliquer sur « Nouvelle diapositive ». Voilà. Et tout d'abord, je, je fais transition. Je fais fracas. Je fais combat. J'aime ça pousser. Voilà. Qu'est-ce que ça arrive. Voilà. Et euh, si je fais faire option d'effet. Voilà. À partir de la gauche. Et ici, option d'effet. À partir euh, de la droite. Voilà. Au contraire. Et ici, animation. Les animations. Je, je clique sur un texte. Ça te sort comme ça, voilà, à part Non, c'est pas ça, c'est l'écriture, voilà. On pouvez faire ça en Et ça te sort encore en anglais format, mais c'est juste pour euh, ça. Alors, fait alors euh, si vous avez plu cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater des nouvelles vidéos. Euh, allez, euh, bye bye de... Ciao, j'espère que le confinement ça va s'arrêter.